Bienvenue en 2022 Classiquement, après la fête, cette année sans doute en plus petit comité, les dizaines de messages de bonne année, la nuit un peu courte vient le temps des bonnes résolutions. Résolutions personnelles d'abord. Cette année, je me mets au sport. Cette année, j'apprends à jouer de la guitare. Cette année, nous devons visiter Séville. Cette année, je perds ma bouée. Et aussi résolution professionnelle. Cette année, je lance ma boîte. Cette année, je change de job. Cette année, je fais un break. Cette année, j'écris un livre. Bref, si vous êtes en train de réfléchir à tout ce qui va changer dans votre vie en 2022 et qu'en même temps, vous ne savez pas trop comment faire pour que cette fois ces bonnes résolutions durent vraiment et se traduisent par de vrais changements, alors un conseil, stop, arrêtez tout. Avant de vous fixer le moindre objectif, de planifier le moindre changement, vous devez lire ce livre, Atomic Habits de James Clear. Je crois qu'il existe en français, sous le titre euh, « un, un petit rien, un rien peut tout changer », mais je vous conseille de le tenter en VO, c'est quand même beaucoup mieux. Ce livre va venir percuter tout ce que vous croyez savoir sur les habitudes, avec un mélange d'explications théoriques, très peu, de récits d'expériences sociologiques et d'histoires individuelles, ça il y en a pas mal, et surtout de conseils pratiques ultra simples à mettre en œuvre. Je ne sais pas combien de fois je me suis entendu dire en le lisant « Ah bon ?» ou bien « Ah c'est pour ça !» J'avais commencé à prendre des notes, et puis très vite, j'ai laissé tomber tellement ce bouquin est riche. Du coup, mon exemplaire est tout corné, et je pense que je vais y revenir souvent. L'idée centrale de ce bouquin, au moins la première idée centrale, si nous voulons prendre de bonnes habitudes, nous devons arrêter de nous fixer des objectifs, et à la place, changer notre système. C'est-à-dire que nous devons nous focaliser beaucoup moins sur les résultats, et beaucoup plus sur le processus pour les atteindre. Les objectifs, c'est bien pour fixer la direction, mais ce sont les systèmes qui nous permettent d'atteindre ces objectifs. Et James Clear enfonce le clou. Si vous avez du mal à quitter vos mauvaises habitudes, le problème, ce n'est pas vous. Le problème, c'est votre système. Les mauvaises habitudes durent non pas parce que vous ne voulez pas changer, mais parce que vous avez le mauvais système pour changer. Donc, focalisons-nous plus sur le système que sur les objectifs. En plus, les objectifs sont souvent des pièges ou des illusions. D'abord parce que ceux qui réussissent et ceux qui échouent ont souvent les mêmes buts. Deuxièmement, parce qu'atteindre son objectif ne change notre vie que pendant un moment, alors que construire un système efficace nous permet de la changer durablement. Et troisièmement, parce que nous focaliser sur les objectifs rétrécit notre définition du bonheur, nous ne serons heureux que lorsque nous aurons atteint notre objectif, alors que si nous aimons le processus en lui-même, nous pouvons être heureux tout de suite. Deuxième idée centrale de ce bouquin, nous pensons trop souvent que pour obtenir un résultat majeur, nous devons provoquer des changements majeurs, prendre des décisions exceptionnelles, investir une énergie colossale. Erreur grave, comme disait Coluche. La voie vers le succès, c'est l'effet cumulatif de micro-changements, le 1% à la fois. D'ailleurs, le titre du livre Atomic Habits est un jeu de mots sur le côté infinitésimal de ces changements, de ces nouvelles habitudes, qui au final additionnés auront des conséquences extraordinaires atomiques. La troisième idée centrale de ce bouquin, pour mettre en place ces nouvelles habitudes, même si nous démarrons petits, nous devons respecter ce que James Clear appelle les quatre lois du changement de comportement. Il faut que les nouveaux comportements soient évidents, attirants, simples et satisfaisants. Et symétriquement que les anciennes habitudes deviennent invisibles, rebutantes, difficiles, insatisfaisantes. Alors dit comme ça, ça peut vous paraître banal comme constat. Mais la puissance de James Clear est de donner dans ce livre une quantité impressionnante de techniques pour suivre ces quatre lois du changement. J'en ai retrouvé certaines que j'utilise déjà. Je peux vous dire, ça fait un bien. <rire> Et puis j'en ai découvert plein dans lesquels je vais aller piocher joyeusement. Spéciale dédicace pour nous les indépendants qui sommes souvent très seuls dans nos business. James Clear souligne l'importance des groupes auxquels nous appartenons dans la mise en place de bonnes habitudes. Il conseille en particulier de rejoindre des groupes où 1 le comportement que nous souhaitons mettre en place est un comportement normal et où 2 vous avez déjà un point commun avec les autres membres du groupe. C'est exactement pour cela que j'ai créé un programme réservé aux entrepreneuses, aux freelances, aux créatrices d'entreprise, focalisé sur les bonnes techniques, les bonnes habitudes pour trouver de nouveaux clients, signer de nouveaux contrats au prix que vous avez choisi. Si ça vous intéresse, je vous propose un entretien d'une heure gratuit Cliquez simplement sur le lien en dessous de cette vidéo. Nous sommes le 2 janvier. La vie est belle, nous avons le pouvoir de la rendre meilleure et de la conduire dans le sens que nous choisissons. Ce livre, Atomic Habits, est un cadeau que je vous conseille de vous faire. Achetez-le, lisez-le et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Feliz año nuevo, viva 2022 et viva nosotros. Hasta luego.